Bonjour à toutes et à tous c'est Keko, alors on se retrouve pour l'épisode 4 directement de Alice Retour au pays de la folie. Bon je commence sans plus à attendre hein, parce que bon, on va quand même avancer un petit peu dans le jeu de manière ouais c'est Et euh Et bien voilà, je voulais vous parler un truc dans le dernier épisode que j'ai complètement zappé. Euh. En fait non, je sais plus, c'est pas grave. Je... Voilà, on verra pour le prochain épisode hein. Quand j'aurai euh... révisé mes fiches, putain quel noob je suis. C'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien. va bien ce mec est nul mon dieu mon dieu je vais mourir alors l'idole tu vas tomber l'idole par où je vais là par, là par là par là par là par là par là j'aimerais va... comment, comment on va appeler un hein une terrie un endroit où on fait du thé je, ouais. je sais pas marrate ouais suis. ah ah ah, un nez de cochon poivron le nez de cochon mon dieu mon dieu poivron le nez de cochon ah tiens une bouteille un message que se passe-t-il un message à aller chercher allons-y ramasser la bouteille nous avons ramassé la bouteille puisque je nous a un peu de la masse ramassons la bouteille je la bouteille Qu'est-ce que je fais Je suis en train de taper des coffres. Enfin, des coffres. Oh, du métal. Hein. Nous rentrons au plus profond de la demeure du chapelier. On se donne un des cochons là. Et en dessous, trop de balles. Est Ce qu'on qu va peut... faire. Parce qu'on est pas les nul là, nous. On en va faire comme ça. On va tirer dans ce nez de cochon, absolument dégueulasse. Qui nous ouvre un petit passage pour aller rechercher une mémoire, je pense. Ce qui fait qu'on progresse bien, on ne rate rien, je pense, pour le moment. On va essayer de rien rater, on va essayer de le faire à 100%. Alice était souvent seule, une enfant froide et réservée, je présume. Sa grande sœur, bien que très appréciée, n'était plus en âge de jouer. Eh bien, écoute, euh, voilà. Tant pis, hein, c'est triste que ça plus en âge de jouer. Parce que pourtant, jouer c'est cool, après ça dépend à quoi, avec qui comment, hein, bien sûr. Non, je ne faisais allusion à rien de spécial, hein. euh, dit-il euh, le plus détendu du monde. Nous arriverons dans la demeure du chapelier. Putain, ce jeu est trop bien, en vrai. Ce jeu est trop trop bien. C'est-à-dire, nouveau biome, hein, nouveaux ennemis. Deux heures de terre. Et voilà, enfin, ceux-là sont vraiment un peu relous. il hein. faut vraiment les avoir tirés dessus, puis après le cac. Ce qui vient c'est que le dash est vraiment super méga utile. C'est pas trop stylé franchement ça. Les mecs qui ont créé ce jeu sont... sont forts. Ce qu'on va faire là, vu que le bazar qui fait buter est très très relou à tuer On va d'abord tuer son compatriote, le globule Alors, je te pète ta gueule, voilà on met un petit dash pour esquiver le coup on tire dessus, on la chine. Une fois qu'on les met trois coups, on la shot. On continue à tirer Dès qu'on va sa gueule On relâche une On le finit, ce connard Et voilà, et voilà Auront de les amis. Euh, Qu'est-ce que je fais Pourquoi je suis de récupérer son oeil Je ne peux pas récupérer ton oeil. Tu parles, est-ce que ça fonctionne Oui, ça fonctionne. On continue. Alors on avance, on avance, on avance. On a peur de rien. On continue plus vite, toujours plus vite. Là-bas, il y a un copain. Copain Théière. Copain Il Faut vite le tuer avant qu'il y ait le deuxième. commence vraiment à poser problème. Ouais, on c'est vraiment on focus que le hier. ça, dès que lui est mort voilà, on est bien là, non, on est bien là, ça se passe plutôt parfaitement bien exactement comme on a envie voilà, on dash out on redachine on lui met tout dans sa gueule détente la ah voilà, on redachine et on le termine là voilà, voilà. Et le fumier. Ouh, débuter. Prends sa fumière. Ah. Oh. Pressé par le temps. Trouve-le. Ou tu en seras à court. D'accord, le chat. quest se passe-t-il On va lire le chat. Chez plus de gentil. Le chat c'est une aide Je sais pas comment expliquer le, le chat d'aller se payer les merveilles. C'est quelqu'un de. Franchement, ouais, le chat c'est. D'accord. Ah d'accord Je suis mort. Ouais, c'est bon là. Le chat est quelqu'un de sympathique, de gentil mais en même temps de fourbe. Il ne. Non NON D'accord. Alors, est-ce qu'on est nul ou pas ah si, je sais ce qu'on doit faire Non Pas du tout En fait, je suis nul Ah, je sais, regardez, regardez, regardez Hop, je me suicide Ah merde, ça marche pas ça marche pas, ça marche pas comme ça Ah, je sais, Je trouvais. Enfin, trouvé bon, C'est des technique euh, de manouche hein, Mais bon On va faire ça comme ça Là, on tape un suicide Ah, quoi Oh non, je peux qu'il y dans le décor Oh là là, oh le loser Oh, le loser Mon dieu Mon dieu, que je suis de mauvais On va se bloquer comme ça sur une petite face de plateforme. Putain, mais comment j'ai fait Voilà, c'est très bien comme ça. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt Pourquoi oh, je peux faire ça plus tôt J'ai un mort nul. Putain. Alors, bonjour. Bonjour, bonjour. On va faire un petit planage de notre compagnon. Bien sûr, un compagnon ou une compagnonne. Hein. Je ne sais pas si euh, vous saviez, mais très important. Alors, est-ce que je peux monter Pas du tout. Pas du tout, donc on va continuer tout droit. On s'engouffre un peu plus dans la demeure du chapelier. Un homme omnubilé, ob lire. Pas omnubilé, omnubilé par le thé. Pour lui, c'est toujours l'heure du thé. Du coup, c'est pour ça va être toujours du thé. Hein, si vous saviez pas, voilà. Pour les chapelets fous, c'est toujours l'heure du thé. Hein. Ce qui est drôle avec en jouant à un jeu comme ça, c'est qu'on peut, peut raconter des conneries, mais qui sont en vrai au en fait. Du coup, c'est pas les conneries, genre. Euh... Enfin, on s'embalasse que c'est toujours l'heure du thé. Hein. Alors. Ça paraît être de fuck, justement, ça Est-ce que ça coupe le. D'accord. Parce que je peux aller en, en arrière, parce qu'il y avait une porte derrière, Je j'ai pas été. Donc on va y aller, on ira là après. Hein. On va retourner dans cette zone là. On va dash. Dash, dash, dash pour aller plus vite. Trop stylé hein, cette dash, franchement. Beaucoup trop classe, beaucoup de loot par là. Tchou Tchou Espérons qu'il n'y ait pas de deux chemins différents. D'accord, je pense qu'il y a deux chemins complètement différents. Ah non. On va faire ça complètement l'aveugle. Moi je suis pour. Alors. Non en fait on les voit un petit peu avec les petites paillettes violettes là pour pour signifier les plateformes. Oh une bouteille gueule. Là. Je sais pas à quoi ça sert. Hein. En vrai, euh, j'en sais rien du tout. Donc, on a ramassé notre bouteille gueule là, on va sauter, on va planer jusqu'à la sortie. Je suis juste. Hein. Ce qui est bien, c'est que les papillons sont violets quand vous volez. Et les papillons sont bleus quand on ne vole plus. Enfin, quand on dash. Qu'est-ce que je raconte, moi, bordel Je dis des conneries, conneries. Tout va très bien. Que se passe-t-il donc Oh Je vais dans le mur Qu'est-ce que je fais Mon dieu Que se passe-t-il il y a du thé brûlant qui nous tue. Bien sûr, hein. on meurt en étant tué par du thé. Oh, toboggan! Toboggan, toboggan. Que se passe-t-il? Où arrivons-nous? Où arrivons-nous? Le lapin blanc? Ça a explosé ou pas? Bon, on va ramasser les dents et après cette petite phase on va alors un mur plancher être fragile pour être détruit placer une chronobombe à proximité d'un mur fragile déclenche la chronobombe pour détruire la surface fragile là et bien d'accord je vais pour lancer une chronobombe alors là. pas du tout pas du tout ah non je suis mauvais pas bien là par exemple pas du tout Et voilà Et voilà Et voilà d'accord d'accord allez fait ton mur Juste à vrai que j'étais un peu déçu en arrivant aussi la première fois hein. parce qu'on me dit bombe moi j'attends une explosion énorme là c'est un petit Explosion lapin, c'est plutôt marrant. Lapin blanc qui est en bon. En retard, toujours en retard. Ah, un petit passage chouette. On a bien fait de venir ici. À gauche, tout droit, tout droit. Nous oh, allons tous subir. brûler dans nos lits, Alice, à cause de la passion dévorante de ton père pour les journaux. Tout cet amoncellement hautement inflammable n'a besoin que d'une simple étincelle, et pouf, et pouf, nous ne sommes plus que fumée et cendres. Si vous n'aviez pas compris... Euh, la maison d'Alice a brûlé tuant toute sa famille sauf elle, ce qui l'a rendu complètement folle parce qu'elle dit s'être réfugié dans, dans le pays des merveilles. Et au final elle se réveille dans un asile de fous. C'est trop la merde. Donc voilà, c'est matique. Notre bibliothèque était un piège. Voilà. La tête d'une vie cellule... Je ne sais pas ce qui se passe. Alice, pas trop stylé, hein, son petit costume comme ça. C'est sympathique. Voilà, des monstres. Beaucoup de monstres. Alors, on peut devenir hystérique. On appuie sur entrée, sauf que je joue avec une manette. On ne peut pas appuyer sur entrer. Ok. Ok. D'accord. Ah oui ah, je suis mort Oui je vais continuer, bordel. Pourquoi, pourquoi Je meurs, oh, mais j'étais pour le live, bordel. LS, left stick. Et voilà, putain alors ce mode il est tellement stické. Là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'adore ce jeu. Parce qu'il est complètement décalé. Hein. Trêve, char ça me visée -vis, puis sur tes sur interrupteur quand es les rouges, t es t il est rouge il est inactif lorsque les est vert il est actif bon est bonne celle là charger le là voilà. ça crée interrupteur non. Allez, allez, non, euh, euh, non, euh, réveil, euh, non, euh, cauchemar, non, <rire> mauvais rêve, bonne nuit. Chapelier, je vous ai laissé en mauvaise posture. Oui. Hein, quoi Mais pas. C'est ce oh, toi. Qu'est-il arrivé à votre chapeau et à vos autres membres Perdu, tu vois. Mais ne les regrettons pas. Regrettons plutôt leur perte. Pour ce qui arrive, tu dois mieux savoir que moi. Chacun sa place après tout et tout ira bien. Savez-vous au moins quelle est votre place Et comment y rester Maintenant, que se passe-t-il Ah, voilà ce qui se passe. Tout autour, en haut, en bas, dans l'oreille, dans les yeux, et par les larines, par le gros par ah Le gros zi. Mon père était passionné par les trains. Ce qui n'est pas mon cas. Tu n'aimeras pas celui-là Si seulement la tortue était toujours chargée de ses voix. ce n'est qu'un désastre sanglant. À la puanteur infecte, aux phares aveuglants, aux sons infernals... Bien, j'y suis. N'en rajoutez pas. Train sauvage. Le monde est sur la tête, Alice Les fous dirigent l'asile, tu le sais. Et le plus dur, Je n'ai plus de tête... Atroce Si je vous aide, vous m'aiderez en retour Croix de bois, croix de fer. Trouve mes membres et mets-les dans le trou. Les machines feront le reste. Suis ton chemin, va, gentille fille. Tu peux repartir par l'horloge. Et eh bien voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode d'Alice. Retour au pays de la folie. Et eh bien moi, je vais vous quitter là-dessus. Encore une fois de plus, allez sur Facebook, Twitter. On vous attend. Euh, geco 012 sur Twitter, geckoz Gaming sur Facebook, on est sur Google Plus, on est sur... C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. N'hésitez pas à me des commentaires, c'est dans des vidéos vraiment important, hein, des commentaires dites ce que vous en pensez, euh, de, si vous trouvez le jeu nul, si vous trouvez le jeu bien, euh, si vous trouvez qu'on est nul, si vous trouvez que c'est cool, si vous trouvez que c'est intéressant, que c'est drôle, c'est machin, c'est sympathique, c'est bonne ambiance. Dites euh, ce que vous pensez, ça fera toujours plaisir Et n'hésitez pas à aller voir euh, des amis à nous Qui font des, des choses vraiment très très sympathiques Donc il y a, pour, pour ne pas vous les citer Il y a Babassing Game euh, Qui est une chaîne Youtube et qui fait des vidéos euh, Qui sont vraiment vraiment très très drôles Qui sont beaucoup plus travaillées que, que ce qu'on fait nous, hein, vraiment euh, Il fait un travail de malade Il y a Zugma Gaming qui lui euh, Est plutôt euh, Collectionneur, donc il vous fera des présentations Et des... Euh, D'objets qui, enfin, qui va acquérir ici et là. J'ai réalisé que c'est plutôt vraiment très sympathique. Celui sur le, le Monopoly de WoW, hein, que j'aimerais énormément, hein. grand de euh, qui vraiment trop stylé. Le dernier c'est Flozuki Gaming hein, qui fait des vidéos des let's play, etc. Un peu comme. Euh... Comment on fait nous, je ne dis pas de bêtises. Vraiment, vraiment cool à, cool à suivre aussi. Donc n'hésitez pas à aller leur faire un coucou, hein, ça, le, ça leur fera plaisir bien, en tout cas, moi, ça me fait plaisir encore de jouer à ce jeu. Je suis en train de courir dans tous les sens, c'est extrêmement relou. Donc, je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vous laisse sur la tête d'Alice, complètement folle. À plus.